Dans cette vidéo, j'aimerais te présenter les cinq types de partenaires que tu vas pouvoir avoir dans ta communauté qui vont faire une grande différence dans ton business. En réalité, sans eux, tu peux juste rien faire. Euh, j'aimerais te les présenter notamment pour que tu en aies conscience parce que plus tôt tu en auras conscience, plus ton subconscient va faire un travail de « Tiens, comment je peux te développer ?» Parce que si tu as besoin de faire appel à des partenaires au moment… Tu fais appel à des partenaires au moment où tu en as besoin, c'est trop tard. Okay? Typiquement, c'est un peu ce pote qui te connaît, qui n'a pas pris contact avec toi depuis 5 ans et qui t'appelle et qui te dit, tiens, est-ce que tu peux m'héberger une nuit voilà. Ça, ça n'a pas marché. Donc, investis dès maintenant dans tes relations, dans ton réseau si tu préfères et tu vas pouvoir obtenir des résultats. Euh, que tu n'aurais jamais imaginé en fait. Parce qu'à un moment donné, ta croissance, elle dépend plus de toi, elle dépend de la force de ton réseau. Et donc, je vais te faire prendre conscience de ces cinq euh, types de partenaires. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Ningen Avec mon équipe, on est… Euh on travaille dans l'entreprise Coach en Mission, voilà, que j'ai créé. Et notre but, c'est d'aider les coachs justement à vivre de leur mission et à avoir un impact dans ce monde. Donc, si tu veux aller plus loin, si tu euh, aimes cette vidéo, bah, je t'invite à cliquer sur le lien en dessous. Tu vas pouvoir accéder à un guide qu'on a créé uniquement pour les coachs et formateurs qui veulent développer leur business jusqu'à 6 chiffres. Allez, let's go! Donc, premier type de partenaire, tout simplement les prospects. Les prospects qui peuvent devenir clients parce que les prospects, euh, si tu en prends soin, ça va devenir des clients et les clients, c'est ceux qui te donnent de l'argent et qui te permettent de développer ton business. Les prospects, tu vas me dire Oui, bon, j'apprends rien, euh, j'aimerais quand même te dire quelque chose. C'est un prospect, c'est pas genre un, un bien jetable, ok euh, euh, Ouais, est-ce que tu veux rejoindre mon programme Non, ok, ciao. Et plus, plus jamais tu en parles et euh, ton ego fait que tu n'as plus envie de prendre contact. Non, un prospect, ça se travaille. Euh, Quelqu'un qui te dit non aujourd'hui peut te dire oui, dans six mois, dans un an, tu sais pas. Il peut te dire non, mais il peut te recommander des amis. Et puis, et puis même s'ils te disent non, bah, tu n'as pas créé un business juste pour avoir des clients. Tu es là aussi pour servir ceux qui ne de deviennent jamais clients. Donc, prends soin de tous tes prospects, okay des, au moins, du moins ceux qui ont une personnalité avec qui bah, voilà, tu t'entends. Moi, j'ai même des prospects qui ne sont pas devenus clients et je me suis dit, oh, c'est tellement dommage. J'ai envie, envie de travailler avec eux et puis j'ai gardé contact. Et puis ben voilà, j'ai quelques noms en tête que je ne citerai pas qui, sont, qui ont finalement rejoint notre programme récemment. Donc vraiment, prends soin de ces prospects. Deuxième point, ben, forcément les clients. Alors les clients, je t'invite à les servir au mieux. Et en les servant au mieux, ben, déjà tu peux les fidéliser, ils peuvent réacheter. Okay, je t'apprends. Peut-être rien, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas encore compris. Je le sais, hein, je fréquente beaucoup de coachs qui n'ont pas compris qu'on pouvait revendre du coaching à un client parce que euh, dans les écoles de coaching, parfois, on t'apprend à ah oui, il faut le rendre autonome, qu'il n'ait plus besoin de toi après, qu'il voilà, Qui sache voler de ses propres ailes. Non, ok, euh, même si tu sais voler de tes propres ailes, euh, moi j'aurais toujours besoin d'un coach. À 90 ans, j'aurais toujours besoin d'un coach, ok Parce que j'ai toujours envie de croître en fait. Même si j'ai volé, je veux peut-être voler plus haut et plus vite. Et si tu n'es plus le bon coach, j'irai voir quelqu'un. Mais tes clients auront toujours besoin d'un coach. Toi aussi d'ailleurs, j'espère euh, que tu te fais coacher en tout cas. Donc, prospect, coach, euh, prospect, client, client qui peuvent redevenir client, qui peuvent te recommander à d'autres clients et qui, bah, tout simplement, tu as passé un bon temps avec eux. Moi je, moi, je vois tous mes clients comme des potentiels amis avec qui j'ai envie de garder contact en fait tout simplement. Troisième type de partenaire, euh, ce sont les prescripteurs. Ce sont les personnes qui vont t'envoyer des prospects et des clients. Et donc ça, c'est par exemple d'autres influenceurs, d'autres collègues. Ne vois pas tes concurrents comme des concurrents. Fais des interviews, fais des sommets virtuels, crée des liens avec tous ces gens-là qui, tôt ou tard, peuvent t'amener des clients. Euh, donc ça, c'est hyper précieux. investir dans des relations tout de suite. Et le conseil le plus facile que j'ai envie de te dire, c'est participe à des événements et fais connaissance avec des gens et puis interview des gens. Quatrième type de partenaire que j'ai envie de te partager, bah, c'est tout simplement euh, les prestataires. Les prestataires, les gens qui travaillent dans ton équipe. Euh, parce qu'à un moment donné, pour amener ta vision, euh, pour créer… Pour que ta vision devienne une réalité, tu as besoin de, de gens qui travaillent avec toi. Tu ne pourras pas tout, tout, tout faire tout le temps. Et ça, c'est hyper hyper précieux que tu puisses avoir des gens dans ton équipe en fonction, proportionnellement à où tu en es dans ton business. Okay N'attends pas trop longtemps avant de recruter et ne fais pas non plus comme moi l'erreur de recruter trop de personnes trop en avance. Et le cinquième conseil que j'ai envie de te donner, quoi, le cinquième type de partenariat, c'est tout simplement ceux qui vont te soutenir. Ça peut être un mentor, ça peut être un coach, ça peut être un formateur. Ça peut être juste un ami qui te soutient euh, de manière informelle ou euh, ton conjoint ou euh, ton copain, ta copine ou tes amis qui peuvent te soutenir. C'est hyper hyper important que tu comprennes que si tes clients ont besoin d'être coachés, tu as besoin d'être coaché, tu as besoin d'être soutenu. Ce que j'aimerais te partager, c'est que ces cinq types de partenaires, ce n'est pas genre cinq cases. Les gens peuvent être dans deux cases en même temps. Moi, j'ai déjà eu des clients qui étaient en même temps, euh, prestataire, euh, tu peux même avoir un client qui peut être prospect pour un autre produit. Euh, J'ai même des partenaires que j'essaye de des des prescripteurs que d'une certaine manière j'essaye de transformer en clients. Bref, il y a tout est possible, tout est fluide. Toi-même, tu peux devenir client, prestataire, coach de tous les gens avec qui tu travailles. Donc tout ça, c'est juste euh, génial. On vit dans un monde euh, superbe où euh, tout est beaucoup plus fluide grâce aux puissances à la puissance d'Internet où avant, pour créer des relations, il fallait forcément se déplacer, aller chez les gens, aller dans, au restaurant, aller dans un bureau. Euh, là, grâce à Internet, tout est accessible. Donc, utilise toutes les, oppor toutes les opportunités que tu as. Voilà, je t'ai donné euh, ça comme conseil, comme réflexion. Mais si tu veux quelque chose de plus structuré pour aller plus loin, pour comprendre comment aller de… Euh, du point A au point B, quelles sont les neuf étapes pour y amener Nous, on a créé un programme, un programme. Oui, on a un programme, mais on a aussi créé un système ascension. Clique sur le lien en dessous, procure-toi le guide qui va passer en revue les neuf étapes qui vont te permettre de créer un business à six chiffres. À très bientôt.